Le nom du Seigneur soit béni. Nous lui sommes reconnaissants pour cette grâce que nous apporte ce matin, que tu as rassemblé en son nom, et de pouvoir aussi louer et exalter le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous lui sommes reconnaissants de ce qui nous a rassemblés. Nous voulons avoir ce même élan de cœur, comme ceux qui, dans le temps, nous apportent, lorsque l'Église a commencé en ce jour-là, ils étaient tellement dans la joie, ils avaient tellement la parole de Dieu, ils étaient donc à soudir, à la maison du Seigneur, et comme la Bible dit au temple, et chaque jour, et ils aimaient cette communion autour de la parole de Dieu. Nous aimons aussi que cela puisse être ainsi pour nous, que le Seigneur, notre Dieu, qui lui demeure toujours le même, qui fait son œuvre, fait son travail, parce qu'il doit achever, comme la Bible dit, l'œuvre que le Seigneur, notre Dieu commence lui, il achève toujours. Jamais il ne fait des choses à moitié. Nous voulons vraiment qu'il puisse avoir la préminence, c'est-à-dire la domination, le droit de pouvoir réellement agir souvent nous comme il le veut. Et nos cœurs soient réellement ouverts pour qu'il puisse avoir accès et agir et entrer et se sentir réellement aussi le maître et le aussi de nos amours. Nous avions, nous avons de tout notre cœur, effectivement, accepté et nous avons consenti de ce que lui puisse être réellement... Un, un, un, un, le maître des ce que nous sommes, nous soyons réellement son temple, nous avons accepté réellement de tout notre cœur d'être réellement prisonnier de ce sauveur qui nous a aussi témoigné son amour à notre endroit. Et ce matin, nous le remercions vraiment parce que nous avons ce souffle de vie qui nous apporte la grâce de pouvoir avoir enfin de pouvoir aussi au travers de cela lui exprimer la reconnaissance pour tout ce qu'il fait pour nous. Je voudrais, avant que nous lisions les Saintes nous prier pour notre frère. Emmanuel et notre frère aussi d'Aouda, j'ai ici une feuille, c'est pour montrer effectivement ce qu'ils ont réalisé. Nous avions un site qui était vraiment ancien, mais aujourd'hui ils ont réalisé un site tout à fait exceptionnel. Et cela, les frères Emmanuel et notre frère d'Aouda l'ont fait, ce frères, ces deux frères, le jour et de nuit. Ils ne dormaient pas, et, et le temps qu'ils consacraient, ce n'était pas le temps qu'ils pouvaient arriver à pouvoir compter mais tout cela pour que nos frères et sœurs ne parlent dans différents endroits parce qu'ils avaient des difficultés aussi pour pouvoir suivre aussi les réunions en anglais. Et là, le Seigneur a accordé la grâce, ils ont beaucoup travaillé pour qu'il y ait aussi cet onglet en anglais. Donc, le site que vous avez maintenant, qui aujourd'hui, la plupart ceux qui sont en connexion ont été aussi étonnés de pouvoir voir que cela a changé. Et là, ils ont la possibilité de voir maintenant se connecter en anglais et aussi basculer aussi en anglais, parce que beaucoup dans nos pays anglophone ont demandé cela, et ils y ont travaillé pour que, et ceux qui suivent aujourd'hui, ils peuvent suivre aussi en direct, aussi, tant en français que aussi en anglais, Puisse vraiment le Seigneur le bénir richement. Je remercie le Seigneur de m'avoir donné ses frères, Amen. et qui ne comptent pas leur temps, et qui se donnent, et qui ne dorment pas, c'était vraiment un poids sur leur cœur. Nous allons prier pour eux. le Seigneur vraiment le bénisse. Précieux Satan, de tout notre cœur, nous te remercions encore d'avoir accordé la grâce d'avoir notre foi Emmanuel. Oh Dieu, Seigneur, mon Père, que nous bénissez richement, mon frère, mon Dieu, nous émanes, mon Père. Oh Dieu, ainsi que mon faites, Père, nous prions pour ce précieux frère, que tu puisses vraiment bénir leur vie, mon de ma sœur, les récompenser pour ce qu'ils font, mon de ma sœur, pour donner à toi, mon Seigneur, ils sont aussi tes instruments, Père. Nous prions pour que le Saint-Esprit, Seigneur, le Père puisse réellement agir et que dans leur vie, Seigneur, Dieu, leur postérité soit aussi bénie, mon bénévole, Père, leur maison aussi bénie, mon bénévole, ma sœur, mon de leur aussi béni, mon bénévole Père Saint, pour voir aussi pour leurs besoins financiers, Seigneur Dieu, qu'ils puissent aussi être dans la joie, mon bénévole Père, tout le Ils ont accompli, mon bénévole Père, quelque chose de tellement signé. Non, mon bénévole Père, pour le peuple qui est à toi, mon bénévole Père, afin qu'ils soient aussi dans la joie, Père. Je vous prie aussi pour mon bénévole Père saint Père qui s'occupe d'avoir la aussi, traduit aussi en anglais, Père, pour que ton peuple entende aussi la prédication, mon bénévole Père, Guisant. Bénis mon frère, sa mère, bénévole Père, père, sa femme, mon père, sa femme, sa femme. Bénis sa possession de aussi, mon bénévole Père, pour voir pour tous ceux qui mon bénévole Patrick pour chaque frère, pour chaque soeur qui travaille aussi, au Seigneur, bénévole. Loué sois-tu encore ce matin. Tu es vraiment digne d'être adoré. Je t'en suis vraiment reconnaissant, Père. Faut dire, encore la grâce, mon roi. Je t'ai ainsi prié, mon Père, au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur, notre Dieu, a une façon vraiment de pouvoir faire ce qu Il s'agit de ce qui est à lui, dispose des âmes, dispose effectivement aussi de cœur. Et quand les cœurs sont disposés, c'est que l'homme se donne réellement tout entier à ce que Dieu fait pour que la gloire revienne au Seigneur, afin que ceux qui sont de Dieu puissent réellement avoir la possibilité de pouvoir entendre la parole de Dieu. Nous vivons dans une période tout à fait particulière car ah, vraiment c'est le temps où le Seigneur agit la grâce du Seigneur manifeste encore davantage ce que le Seigneur veut pour nous c'est que nous puissions, nous puissions certainement nous mettre dans une position telle que euh, le Seigneur qui veut que le cœur soit travaillé puisse euh, l'homme qui a le désir et qui est sincère que le Seigneur puisse arriver à pouvoir maintenant lui accorder cette grâce comme donc beaucoup, effectivement, comme nous apprécions les, les, les requêtes où les frères, les sœurs ont on la soif, le désir de pouvoir expérimenter la nouvelle naissance, d'avoir un cœur nouveau, un esprit nouveau. Et c'est cela ce que le Seigneur, notre Dieu, est en train de pouvoir faire dans le cœur de quiconque aujourd'hui à cette soif ce désir. Nous sommes vraiment dans un temps favorable, comme l'Écriture le fait savoir où le Seigneur lui-même a dit, au temps favorable, j'étais t'exaucerais. Au jour de la grâce, effectivement, j'étais secoué. Ce que nous sommes dans un temps où le Seigneur, notre Dieu, lui, il, il, il, il met tout en œuvre pour que le croyant, qui est vraiment sincère dans son cœur, arrive réellement à, à atteindre ce que Dieu a lui à pouvoir vouloir pour chaque véritable croyant. Parce que chaque fils et fille de Dieu a, a, a, a quelque chose que Dieu a eu à pouvoir mettre devant, qui permet qu'il puisse réaliser l'importance de ce que Dieu a fait dans sa vie et ce qu'il est censé pouvoir vraiment devenir. C'est comme un enfant qui naît, il ne restera pas toujours un enfant. Il y a une croissance qui se manifeste. C'est-à-dire que même sa façon de pouvoir marcher, au début elle boite un peu, et puis à certains moments on réalise que sa marche sera fermée davantage. Et de plus en plus la masse sera fermée, même sa façon de pouvoir parler. Avant l'enfant balbutier, il disait certaines choses qui étaient un peu compréhensibles. Mais plus les années passent, plus que l'enfant grandit, sa parole devient aussi différente. Et l'âge, avançant, nous voyons que même dans sa façon de pouvoir faire les choses, les choses commencent à pouvoir changer. Donc nous réalisons qu'il y a quelque chose qui, qui a eu comme travail dans cette personne. Et c'est comme cela aussi avec le peuple de Dieu et les corps de Christ aussi. Nous avons besoin de ce que le Seigneur aussi manifeste effectivement cette croissance dans, dans chacun. Notre frère vous l'a lu tout à l'heure dans le livre des psaumes. cet homme de Dieu, David, comme euh, cela nous pouvons le voir et, et, et la manière dont son cœur à lui et son âme à lui soupire après, après des choses de Dieu et, et, tout, et tout son cœur effectivement je crois que c'est celui aussi que veut dis que mon âme soupire après toi comme... Je suis sous la paix de courant d'eau. Euh, cette soif de pouvoir vraiment posséder Dieu et, et d'être constamment dans la présence du Seigneur et de pouvoir vraiment vivre ce que Dieu veut et il est quelque chose qui est vraiment important dans, dans la vie de chaque véritable fils et fille de Dieu. C'est un désir vraiment au plus profond de l'âme. Si cela n'est pas dans le cœur, ce que le cœur est encore... Un, un cœur de pierre, comme la Bible le dit, effectivement. Mais lorsque le cœur devient un cœur de chair, que Dieu lui-même a travaillé, et qu'il a donné un cœur nouveau, et qu'il met aussi un esprit nouveau, alors c'est un soupir aussi profond de pouvoir vraiment vivre ce que, ce que Dieu dit, ce que Dieu veut. Et aussi, à ce moment-là, la, la façon de voir les choses change complètement. Les regards que nous posons vraiment sur le monde. Devient tout à fait différent. La manière de considérer les choses que nous avons sur la terre, elle devient tout à fait différente. En fait, ce qui se passe, c'est que nous ne sommes plus charnels. Parce qu'aussi longtemps que nous sommes charnels, alors nous avons des réactions charnelles. Nous avons des désirs charnels. Nous avons des pensées charnelles. Alors nous avons des querelles, des animosités, des disputes, des jalousies, l'orgueil, le ceci, le cela, le ceci, le moi. En fait, on, on se met beaucoup plus en valeur parce qu'on est trop charnel. Et lorsqu'on devient spirituel, alors les choses deviennent tout à fait différentes. Quand j'étais un enfant, je parlais comme un enfant. Alors il y a beaucoup de choses qui, qui se passent effectivement. Parce que, voyez-vous, la Bible nous dit une chose dans le livre de, de, de Corinthiens, je pense. L'homme spirituel est différent de l'homme jamais. Amen. Donc cet homme, il a une, une façon tout à fait différente, comme notre frère l'a dit tout à l'heure, effectivement, que la révélation de ta parole est claire et donne l'intelligence au simple, en fait. Est là, donc, donc cet homme-là, qui est, qui est spirituel, il a la conception des choses tout à fait différentes. Parce qu'en fait, il voit les choses sous l'angle, effectivement, dans lequel celui qui a amené les choses à l'existence lui a accordé la grâce de pouvoir voir. Et toutes ces choses-là, pourquoi est-ce que ça, ça se trouve Pourquoi ceci entre, existe, effectivement Donc, il a la connaissance, il sait apprécier les choses. C'est pourquoi la Bible dit Vous savez je vais lire, effectivement, l'homme spirituel. L'homme spirituel, il n'est pas un homme charnel, effectivement, mais il a une conception tout à fait différente des choses. Bien dans le livre de 2 Corinthiens, je suppose que c'est cela, il dit. je suis bien cela. Il dit, on va verset, Oui, même, je peux lire un peu plus. Cependant, 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 6. Il dit Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi le parfait, sagesse qui n'est pas de ces siècles, ni des chefs de ces siècles qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu. J'aime cela, frère et la sagesse de Dieu, écoutez bien, mystérieuse et cachée. Mais que Dieu, que Dieu lui, avant le siècle, avait destiné pour notre gloire. Sagesse qu'aucun de chefs de ces siècles n'a connue. Car s'il eût connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur et gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendu et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous a révélés par l'Esprit. Car l'Esprit sont de tout, même les profondeurs de Dieu. Lesquels les hommes en effet connaissent les choses de l'homme, c'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même personne ne connaît les choses de Dieu si c'est l'Esprit de Dieu. Or nous, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec les discours qu'on sait à humains, mais avec ce conseil, le Saint-Esprit. Employant un langage spirituel ou les choses le spirituelles. Mais l'homme naturel, l'homme jamais. L'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Amen. Amen. Amen. Donc cet homme, effectivement, il a la conception, il réalise effectivement que chaque chose que Dieu donne, effectivement, il a son importance, il a son utilité, effectivement, pour laquelle je dois arriver à pouvoir l'utiliser pendant le temps que je suis sur la terre. Mais mon cœur en moi, mais mon âme en moi. Quand tout ceci, comme notre précieux frère a lu encore tout à l'heure en, en parlant de cet homme ici, c'est merveilleux, frère. Vous, vous ne réalisez pas cela. C'est extraordinaire, frère et soeur qu'un homme de chair comme vous et moi arrive à pouvoir vraiment et dire de telles paroles avec autant d'assurance, c'est que réellement que cet homme-là avait notre considération et quelque chose s'est passé pour lui, il a eu à pouvoir avoir effectivement les yeux ouverts, enfin, il a compris. Il a compris une chose qui est tellement si importante. Ce que, aussi longtemps que nous sommes en train de pouvoir marché comme étant des hommes chamblés dans ce monde, nous ne voyons pas tellement, très loin, notre vie est tellement très haute. Mais comme Dieu nous accorde la grâce de pouvoir être des hommes spirituels, vous voyez l'homme spirituel juge de tout, il est lui-même jugé par personne. Vous savez en fait ce qui se passe sur quoi Ce que le trône du jugement descend dans l'homme. Maintenant, quand il veut poser ses acte, effectivement, là, là, à interdit, mais ça, c'est pas conforme. Donc l'homme, il est réglé en fait. Et c'est cela dans le psaume 119, verset, d'adresser au suivant. en de Dieu dit, « mes actions, être bien réglées. » Amen. Donc là, c'est ce Sauveur effectivement, c'est l'Esprit en toi, effectivement, t'enseigne et t'enseigne Mais, mais l'onction qui est sur vous, vous enseigne toujours. Amen. Vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Tu n'avez pas besoin de pouvoir dire, soeur, ta jupe, elle est toujours courte, elle est toujours là, on voit tes jambes dehors, c'est pas possible. On n'a pas besoin de cela, parce que si cette personne a vraiment l'esprit qui est en lui des Christ, hein, il va lui dire. Amen. Pourquoi la parole de Dieu est enseignée C'est pour que la porte du cœur puisse ouvrir pour que le véritable enseignant entre. Amen. Et quand il entre en communion avec lui, mais il te dira. Non, non, non, ça c'est pas bon. Tu ne marches pas avec le pasteur, tu marches avec lui. Amen, amen. Et lui, il te parle parce que c'est ton père. C'est ton maître. Si nous sommes ses disciples, nous sommes ses fils et ses filles, alors tu ne peux pas te révolter. Donc à ce moment-là, tu, tu reconnais. oh Dieu, dit, je ne savais pas, c'est non parce que là, il te montre ça, ça, ça, ça, ça, ça, il te suit. Donc, en vérité, c'est temps, effectivement, les actions sont réglées, il prie Dieu pour qu'il soit constamment dans la présence, Puisse le Seigneur, notre Dieu, nous a vraiment la grâce de pouvoir réaliser que le temps n'est plus. Frères et sœurs, si parfois vous pensez que non, les choses vont continuer comme les 30 ans que nous avons, là quelque part, vous vous trompez en fait. Les choses ne seront plus jamais pareilles. Votre attention toujours, les choses ne seront plus jamais pareilles, ce que le Seigneur, notre Dieu, est en train de travailler dans le cœur de ceux qui sont vraiment à lui. Les élus sentent effectivement qu'il y a quelque chose qui se passe, effectivement. Parce que si le Seigneur, nous l'avons entendu, je pense que c'était soit une armibule, je dis, le Seigneur ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, le prophète. Vous savez que le prédicateur du Nouveau Testament sont des prophètes, c'est vrai. Vous avez la connaissance des Écritures, donc vous savez effectivement cela. Et que le Seigneur, notre Dieu, se révèle à nous aussi. Parce que nous faisons partie de ce corps. Et l'avons tout à l'heure, effectivement, des choses que Dieu a cachées nous À vous, il vous a été donné de connaître le mystère du royaume. Nous avons besoin de pouvoir réellement être très attentifs et surtout implorer la grâce du Seigneur pour qu'il nous ouvre les yeux et aussi le cœur pour que nous puissions vraiment, il a dit, hein, veillez et priez entre tout cas, Pour que ce jour ne vous surprenne point comme un voleur dans la nuit. Donc il, il est nécessaire que nous puissions abandonner nos anciennes habitudes et que nous puissions nous ressaisir en fait dans les choses de Dieu pour que nous puissions aussi nous, nous, nous appliquer à ce que, comme notre frère l'a dit, effectivement que nous entendons, nous mettons en pratique. Quand nous sommes assis, nous nous réjouissons de la présence du Seigneur, nous sortons, nous voulons que cette onction-là continue. On Voir encore davantage, et vous savez, quand nous rentrons à la maison, comme je disais, ils rentrons à la maison, nous avons besoin que nous avons écouté, nous nous s'assied. Alors, et, et, et tu te souviens de ce qui a été dit, effectivement Est-ce pas vrai oui, oui. Vous savez que nous allons dit tout à l'heure, Dieu nous la grâce. Je ne vais peut-être pas prendre le temps, je ne vais le donner, qu'on on ça. Mais regardez, frères et sœurs. Et quand est-ce que le Seigneur s'est approché de ces personnes? là Quand il critiquait, parlait mais tu, tu vois ce frère-là Est-ce que tu vois cette soeur-là Comment toujours mmh, mmh. il fait toujours ça, il fait toujours ça. En fait, c'est pas à ce moment-là que Dieu s'approchait. Le Seigneur s'est approché donc, quand il parlait des choses qui concernaient la parole de Dieu, ce qui s'était passé. Il, me, il me dit, mais pourquoi tu es aussi triste chez non quelle était leur pensée à ce moment-là? Oh, tu vois, quand nous étions assis là-bas, cette sœur-là, comment elle était? Et puis, elle faisait tout le temps des tours. Et c'est Toujours des pensées aussi dans la vie. Dieu ne s'approche pas de toi parce que tu es impur à ce moment-là. Mais quand tu parles, tu penses aux choses qui sont pures. Les choses qui sont de Dieu, effectivement, qui n'ont pas ton âme, effectivement, mais s'approche. s'approchent. Mais je voulais pouvoir encore. N'est-ce pas vrai? Mais regardez très bien. Cet homme-là qui était sur le char. Les lieux éthiopiens, vous vous souvenez C'est pour les uns qui n'ont peut-être pas eu l'occasion de voir les liens. Mais regardez très bien. Et quand grand ce que dit Luc d'Abord 24, je voulais l'abolir cela, regardez très bien. Luc chapitre 24, je pense que c'est cela. Luc chapitre 24. Et nous lisons ici, je pense que au verset 13. Luc 24, verset 13. La Bible dit, et voici ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaïs, éloigné de Jérusalem, de 60 stades, et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux, mais leurs yeux étaient empêchés de les connaître. Il leur dit De quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout triste L'un d'eux, nommé Cléopas, lui dit, et répondit Et tu les seul qui séjourna à Jérusalem ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci. Ou alors dit-il, il lui dit répondir, mais ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant, en œuvre et en parole, devant Dieu et devant tout le peuple. Donc il parlait de la parole de Dieu. Il parlait des choses qu'ils qui ont eu pouvoir vivre, effectivement. Alors là, le Seigneur s'est approché. Le éthiopien, acte, je pense, au chapitre 9, je pense que c'est cela, dans les actes au chapitre 9. Oui, pardon, chapitre 8, de actes, nous lisons ceci. Alors, il disait-il, verset 26, un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza. C'est lui qui est désert. Et il s'éleva et partit, et voici un Éthiopien. Et ministre des cadences, la reine d'Éthiopie et surintendant de tous ces trésors, venir, à pour adorer, sans retourner, assis sur son char. Et il parlait concernant les trésors de la reine, en discutant parce que tel avait volé ceci et cela, dans ses pensées, comment je dois arranger ceci le jour des ministères. La réunion des ministre. Non, non, non, non, non, non, non. La Bible dit, il lisait le prophète Esaïe. Et comme il lisait, l'esprit d'Avléna, avance et approche-toi de ce char. C'est comme cela que, que Dieu traitera avec nous. Lorsque nous, de tout notre cœur, nous nous occupons de choses qui le concernent, lui. Lui va s'occuper des choses qui nous concernent. Car nous nous occupons de, c'est ça Parole effectivement, le Seigneur vient. Il faudra que nous puissions apprendre cela, frères et sœurs, que notre langage à nous puisse changer. Notre conception des choses puisse changer. Et je voudrais toujours donner comme conseil ici, quand une sœur, vous l'entendez venir vers vous dire mais et hey, je vais vous dire vous savez tel a fait ceci et cela je ne suis pas d'accord veuillez la chasser s'il vous plaît. dites soeur tu as un mauvais esprit Amen. si tu veux on peut demander aux frère qu'on prie pour chasser ces démons là Amen. parce que la première fois que tu es venu encore la deuxième fois il y a un problème mm -hmm. si le frère fait aussi la même chose frère et sœur il faut oui. vous dire mes frères pourquoi est-ce est que c'est biblique effectivement je vais vous les lire dans le livre de je. Ah, on... Je crois que je suis motivé. Je suis motivé. Je suis motivé. Je les motivé. Je suis les Je suis motivé. Je suis motivé. Je suis motivé. Je Je Sémateurs révèlent leurs parents ingrats, religieux, insensibles, du loyau. Vous y voyez mmh. Calomniateur. Vous y voyez cela mmh. mmh. mmh. tempérant, cruel, ennemi des gens de bien, traîtres, emportés, enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant en parole de la piété, mais réduisent ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Amen. Amen. Donc les fédéros t'invitent bien. À voir t'éloigner de ceux-là qui sont que Dieu, qui s'épargne toujours, qui, qui parle toujours des moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi. Tout cela, c'est pas évident. Amen. Vous ben une fois, deux fois, trois fois, mais vous séparer parce que Amen. la personne ne cherche pas, en fait, Dieu dans sa propre vie. Elle cherche quelque chose. Il y a toujours un rapport avec lui. Et quand nous avons cette euh, pensée de Dieu, l'Esprit du Seigneur, quand nous avons. Cette position dans laquelle Dieu nous a placés. Alors il y a quelque chose qui sort effectivement dans l'homme spirituel. Dans l'homme, la Bible dit effectivement que là, cet homme-là, il a l'esprit de Christ, et Christ a dans lui effectivement il appartient à Christ. Donc cet homme-là, effectivement, il est différent parce qu'il est conduit, ou cet homme ou cette femme, il est conduit par l'esprit du Seigneur. Et s'il est conduit par l'esprit du Seigneur... Voilà les choses qui doivent sortir effectivement de, de la personne dans le livre de Corinthiens. J'ai dit cela et puis nous allons lire l'écriture de Dieu. 1 Corinthiens, je pense au chapitre 13. Il dit, il dit ceci, verset 1, Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, je n'ai pas la charité, je suis un homme qui résonne, ou une symbole qui m'étendit, et quand je le don de prophétie, la connaissance de tous les mystères et toute la connaissance. Quand j'aurai même toute la fois, je transporter transporté des montagnes, je n'ai pas la charité. Vous voyez-vous, frère Nous lisons ces chapitres réversés, nous le connaissons même par cœur. Nous continuons tout de suite. regardez la il a bien. il est vraiment prêté attention à cela. Il dit que quand j'aurai même le don, même la, toute la fois, je l'ai transporté des montagnes, j'aurai des, des inspirations, je ne sais pas moi quoi. Mais ce n'est pas les inspirations, ce n'est même pas parce que tu peux bien prophétiser. Mais c'est seulement ce qu'il y a dans ton cœur. Amen. Ce que tu es... Vous savez, vous allez comprendre pourquoi les dons, Le ne sont pas plus importants que les salut. Parce que je crois que l'avoir probablement, lui ici avec vous, la plus importante des choses en fait, c'est la communion que tu as avec Dieu, le salut. J'ai dit aussi ici, si c'est les mariages, ne sont pas très importants pour l'homme. C'est dur à ça. Avant de courir au mariage, il faut d'abord avoir celui qui a ordonné le mariage. Amen. Vous, vous n'avez pas encore le temps de dire, oh, je veux me marier, je suis, là, je suis célibataire, mais ton cœur à toi, lui, il a un cœur qui n'a pas été changé. Et s'il n'a pas été changé, quel progrès tu vas faire dans le mariage Rien du tout. Donc, vous voyez que le plus important, c'est d'abord Dieu dans l'âme. La... Quand Dieu entre dans l'âme, la les choses changent à ce moment. -là. On sait ce qu'on doit demander. Amen. À ce moment-là, nous allons demander quelque chose selon sa volonté. N'est-ce pas vrai ouais? Et maintenant, si sa volonté que je ne marie pas, maintenant que je n'ai pas, ne trouve pas d'homme pour l'instant, je vais pas commencer à pleurer tout le temps, ça fait 15 ans, je suis maintenant 30 ans, je suis maintenant 40 ans, Seigneur, je t'ai pris, mais il n'y a pas de mari. Ça, c'est... En fait, c'est que tu n'as rien compris. Et c'est vrai ou pas? Oui, oui, oui, oui. Si tu as Dieu en toi, tu pries selon sa volonté. Si c'est ta volonté que j'attends 10 ans, il n'y a pas de problème. Amen. Le plus important, c'est que je te vois. C'est la vérité, non? Amen. Alors, quand c'est sa volonté, alors maintenant, il ouvre la porte. Alors, ici, il est très bien, il dit, mais quand j'aurai même la connaissance de tous les mystères, que je me sens de spirituel, effectivement, à l'extérieur, effectivement, parce que ici il s'agit effectivement de ton esprit à toi il s'agit des problèmes pas de l'esprit seulement, mais de l'âme en fait, qui va pouvoir recevoir. Alors il dit, quand j'aurai même toute la façon à transporter les montagnes, je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Quand je même tous mes biens pour la nourriture de pauvres, je donner tout. Quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. On ne dira jamais, Seigneur, mon Dieu, je ne savais pas, je ne savais pas cela. Non mais la Bible est tellement si claire. Il dit, tu peux même avoir des visions, ça va ça s'accomplir, pas de problème. Mais quand cela te manque à toi, ah, même, tu peux même faire danse dans l'esprit, oh gloire à Dieu, j'ai senti, senti. Mais il y a quelque chose que tu dois réaliser. C'est toi-même. Qui tu es en fait Qu'est-ce que tu produis On te trouve dans tous les problèmes de l'Assemblée, toujours toi. À gauche, et à droite, toujours toi. Il y a un problème quelque part, ma soeur. Quelque part, mon frère. Et maintenant nous continue, la charité est patiente. Elle est pleine de bonté. Elle n'est point un vieux. La charité ne se ou quoi elle ne le point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle cherche à point son intérêt, elle ne de point, elle ne soupçonne point le mal, elle se réjouit de point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité, elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Donc si je crois tout, j'espère que Donc, je suis quelqu'un qui est toujours prompt à pouvoir pardonner. Quand quelqu'un a manqué à mon endroit, je pardonne. Donc je ne me souviens plus de ce que quelqu'un m'a fait. Donc je pardonnais, même si mon frère a fait, je pardonne, je vais de l'avant. Frères et sœurs, il faut garder votre cœur plus que tout autre chose. Parce que cela que Dieu, notre Seigneur, arrive à pouvoir agir. Ne vous trompez pas vous-même par le faux raisonnement, mais il faut réellement se traiter aussi durement Pour Parce que là où nous allons, ce n'est pas un lieu où on peut aller n'importe quelle manière. Il y a des conditions. Mais vraiment, tout le monde poursuivre la culture, donc le livre de Kézali, et tout ce que c'est cela. dans dans nous bon, peut-être un petit peu de temps que Dieu nous accorde la grâce. de voir pouvoir chapitre 45. Esaïe, chapitre 45. Nous allons partir du verset 9 jusqu'au verset 10. Ésaïe 45, verset 9, à 12. Malheur à qui conteste avec son créateur, vase parmi des vases de terre. L'argile dit-elle à celui qui la façonne qui est vêtue, est une œuvre qui n'a point de main. Malheur à qui dit à son père, pourquoi m'as-tu engendré Et à sa mère, pourquoi m'as-tu enfanté Ainsi par l'Éternel, le Saint d'Israël et son Créateur. Vais on me questionner sur l'avenir, me donner des ordres sur mes enfants et sur l'œuvre de mes mains. C'est moi qui ai fait la terre et qui sur elle ai créé l'ordre. C'est moi, c'est son ma main qui ont déployé les cieux et c'est moi qui ai disposé toute leur armée Amen. Amen. Et la gloire et le nom reviennent encore ce matin pour mettre Je te loue mon Seigneur la grâce de pouvoir réellement être à toi, de te tenir encore devant ta face, mon Seigneur, nous ne sommes pas bénis, mon Père. Tu connais nos cœurs, tu connais réellement, oh Dieu nous nos membres, bénis nous faut nos fautes et tout, mais point caché, Père. Ben. Et je de ta grâce encore ce matin. Nous te louons parce que c'est une grâce de pouvoir réellement nous tenir là et entendre ta parole à toi, Père. Ben. Bah, oh, dispose encore le cœur de chaque frère et de chaque soeur, mon ben, Père. Ben, ben. Oh Dieu, que nous t'inspirions dans d'un pied de la tout cet endroit avec le Père, et que toi, le Dieu très haut, mon Père, prenne encore le contrôle pour chaque frère, chaque soeur, chaque heure, chaque pensée, le Père, et que chaque heure soit ramenée attentivement être avec mes Pères, à être attentionnée, le Père, à l'écoute de ta parole à toi, le Père. Puissons encore en vous les grâces encore ce matin. Je te le Père, au nom du Seigneur et de ce Christ. Amen. Au bon vieux de soeur. de lire ces déclinations qui semblent c'est bizarre parce que je crois que en le lisant, nous réalisons effectivement comment euh, les choses sont réellement exprimées ici. Et cela nous montre qu'effectivement, que, euh, il y a quelque chose que euh, celui qui parle doit réellement aussi ramener à la connaissance de ceux auxquels il s'adresse parce que. Là, on a parlé effectivement de vase d'argile, montrant effectivement que hein, le vase, effectivement, si il est le vase d'argile, si la borgue, il était en fait la mode effectivement, cette mode de terre, cette motte d'argile, et que pour devenir vase, effectivement, il fallait un potier. Et le potier, lui, quand il veut faire ce vase, effectivement, il, il a déjà dans sa pensée, réellement, la forme qu'il veut donner. Donc, il a ramassé, effectivement, sur la terre, effectivement la quantité de la, de la terre, effectivement, qu'il voudrait. Et, et c'est lui maintenant qui dit, bon voilà, avec cette argile ici, moi je vais donner telle forme, je veux que la chose soit comme cela. Et alors avec ses main, il commence à pouvoir modéler et donner effectivement la forme que lui veut donner à cette base, effectivement, cette argile, effectivement, qui, qui était sans forme. Alors maintenant, la conversation est venue, effectivement, ce qui est particulier ici, c'est de pouvoir voir que là, il y a une parole qui est sortie et la bouche de celui qui a donné la forme, effectivement, au Lorsque nous avons lu dans le Sept Écritures, je crois qu'il y a un temps de cela, dans le livre de la Genèse, je voudrais que vous prêtiez attention à cela. La Genèse, effectivement, c'est le livre de commencement qui nous montre, effectivement, comment les choses ont eu à pouvoir avoir leur commencement, comment les choses ont eu à pouvoir se faire, effectivement, pour que nous puissions avoir la certitude, effectivement, de la manière dont les choses ne sont pas que nous imaginons, mais... C'est lui qui est le, le potier qui a donné effectivement la forme. Effectivement. Il nous montre effectivement comment les choses ont été au commencement et de la manière dont lui il a donné effectivement la forme. Regardez comment les questions nous parle. Dans Genèse au chapitre 1, ici, il nous dit ceci Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, Dieu sépara la lumière des ténèbres, Dieu appela la lumière jour, il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y a un soir et il y a un matin, ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessus de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu a étant du ciel, ainsi dit un soir, et lui un matin, ce fut donc le second jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel, se rassemblent en un seul lieu, et que les secs apparaissent, et cela fut ainsi. Dieu appela le terre, et il appela la main des eaux, mer, ainsi, ainsi, ainsi. Le 7 dit, Dieu dit que la terre produit des animaux vivants sur leur espèce, du détail des reptiles, des animaux terrestres, selon leur espèce et cela est fait ainsi, et Dieu fait les animaux selon de la, de la terre, selon leur espèce, et le selon son espèce, et tout de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon, puis Dieu dit, faisons donc l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur la terre, et sur a fait qui rentre sur la terre. Dieu créa donc l'homme à son image, il créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme, Dieu le bénit, et Dieu le dit, soyez précois, bénis, vous avez remarqué quelque chose en disant ça. Ce que, lorsque nous avons lu cette écriture, nous réalisons quelque chose. C'est quoi? Ce que, écoutez bien s'il vous plaît, ce que on nous raconte, comment les choses se sont passées. Ici, c'est comme quelqu'un qui est là, effectivement, qui nous raconte. C'est écrit, regardez très bien. Il dit, au commencement donc, Dieu les cieux et le ciel c'est la terre. Et puis la terre était folle, mais cette Dieu dit que la lumière soit. Donc on nous relate effectivement comment était les choses. Parce que, pour que vous puissiez être aussi sûrs, effectivement, voici là, au chapitre 2, il nous dit, ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toute leur armée, Dieu acheva donc la terre au septième jour, euh, au septième jour, à sept, non, Dieu acheva donc au septième jour son œuvre. Il avait fait, et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait fait. Dieu bénit le septième jour, et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa à toute son œuvre qu'il avait créée en le faisant. Voici donc les origines du ciel et de la terre, quand ils furent créés, lorsqu'il était le Dieu finit. » Donc, on nous montre, effectivement, il nous relate les choses. Vous voyez Donc... Là, c'est qu'on nous dit, voilà comment sont les choses qui sont passées, on nous fait ça parce qu'il dit, mais, et Dieu dit, je fais de nos parents comme du tournage, ainsi, ainsi, ainsi. On nous relate en fait cela. Quand on nous parle de ce que Dieu a eu à pouvoir faire. Mais non, observez très bien frère. Là, Effectivement, c'est ce qu'on nous donne, effectivement, la description de toutes ces choses, en, en parlant, effectivement, voilà comment il a fait, ceci et cela. Et puis, quand il a voulu aller, l'Éternel des cieux il a parlé, la chose était ainsi, ainsi. Et puis, voilà comment il a créé l'homme. Il a dormi l'homme, et puis il a tiré, et puis l'homme, quand la vie, voici, voici, on nous a raconté cela ainsi. Mais là, dans le livre d'Ésaïe que nous avons lu avec vous, regardez, frère, hein, pour que. Nous puissions, parce que, bon, je voudrais que vous puissiez vraiment prêter attention, que vous puissiez comprendre cela. Je sais que ce n'est pas aussi bien que Dieu a pour la grâce. Je répète encore très bien en te disant que ce qu'on a dit dans la Genèse, effectivement, ce qu'on nous relate, comment les choses se sont passées. On le dit au commencement, voici je te dis, mais et puis après, y ténèbres, et puis Dieu dit, donc, on nous parle effectivement de la manière dont les choses se sont passées. Comment Dieu a eu avoir voir à la création des choses C'est comme si quelqu'un était là, te les voir raconter, et Dieu était assis, à te les voir, écouter, regarder la personne qui raconte les choses. Parce qu'il dit, mais et Dieu a dit, faisons l'emblement de l'image, et puis Dieu créé. est créa. N'est-ce pas oui. Donc, les choses nous ont été racontées, effectivement, quelqu'un peut dire, effectivement, oui, certainement, c'est vrai, quand on lit, évidemment, on dit que Dieu a fait, Dieu a fait, Dieu a fait, Dieu a fait, Dieu a fait. ça on dit Maintenant ici, là, là on a dit, on a parlé, c'est moi, on a décrit les choses. Mais là ici, dans ben, le chapitre 45, vous allez très bien. Isaïe au chapitre 45. Le verset le verset dit. Ainsi par l'éternel, le Saint d'Israël et son créateur. Il dit, veut-on me questionner sur l'avenir, me donner des ordres sur mes enfants et sur l'œuvre de mes mains Regardez le verset douze C'est moi qui ai fait la terre. Amen. Donc là où nous a raconté, on pouvait dire, mais effectivement, on a dit cela de Dieu. Mais là, Dieu lui-même, il vient maintenant pour confirmer que tout ce qu'on a raconté là, ce n'était pas qu'on parlait de notre Dieu. Parce que là, il n'a pas parlé. Là, on dit, Dieu a dit. Et là, ici, il dit, mais c'est moi. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, c'est moi. Frère, ceci est absolument important. Amen. Donc, Dieu dit, mais, on a dit, frère, dit, mais, maintenant, je vous certifie. Il dit, mais, c'est moi ici. Écoutez bien, il dit, mais, il dit, c'est moi, il dit, c'est moi qui ai fait la terre. Amen. Donc, c'était terre, donc, effectivement, et était en forme, effectivement, mais, c'est moi qui l'ai fait. Et puis il continue lui-même. Et qui sur elle aussi, c'est moi ici qui ai créé l'ordre. Donc, Dieu montre et confirme effectivement sa divinité et la puissance de la création qu'il détient. En que enfin, quand l'homme pouvait lire dans l'intérêt même, oui, ça on raconte effectivement, peut-être pas Dieu qui l'a fait, il vient lui-même. Il te confirme toi, Enfin, qu'il n'y ait pas l'ombre d'un doute. Votre attention. Qui a cette certitude que ça, c'est vraiment Dieu lui-même qui l'a fait. Parce que lui-même, il a dit, je l'ai fait. Dieu créait l'homme, l'homme qui est sur la terre, effectivement, c'est moi qui l'ai créé. Amen. Et puis, il continue à dire, effectivement, il dit, mais il dit, il dit c'est moi, il dit, ce sont mes mains qui ont déployé les cieux. Amen. Donc, il dit, moi, le Saint d'Israël. Le Dieu qui conduit effectivement Israël, le Dieu qui les prend comme un troupeau, on peut penser que je suis le petit Dieu effectivement, dit non, non, non, non, non, non, le ciel et la terre que vous voyez ici, c'est moi qui les façonne. Toutes ces choses que vous voyez, c'est mes ma mains qui les ont faites. Gloire à Dieu, Amen. pourquoi mon frère Parce qu'il est absolument important que nous comprenions. Dans l'écriture ici des aïeux, de 45. Regardez bien, il vient d'abord lui-même avant d'arriver à ce point-là. Prêtez attention, frère, et ça c'est absolument nécessaire. Que nous réalisons effectivement aussi la grâce que nous avons, nous. Nous, le genre des nations, nous, les païens effectivement, les gens qui n'avaient point de Dieu effectivement, bien que vous l'ayez entendu effectivement, mais il faut que nous comprenions quelle est la profondeur effectivement de la grâce que Dieu a manifestée à notre endroit. Amen. Il dit ceci à Israël, il dit, il dit, il écoutez, Israël il dit, avant moi, avant moi, il n'a point été formé de Dieu. Amen. Et après moi, il n'y aura point de Dieu. Amen. Je suis l'éternel et je suis le seul et l'unique Dieu. Et tout ce que vous pouvez voir, effectivement, de vos propres yeux, ailleurs, pouvoir recevoir effectivement le souffle par ma puissance. Amen. Donc, l'armée même du ciel, effectivement, l'armée des cieux, il dit, c'est moi qui l'ai déployé. Tous ces âges, effectivement, n'ont pas existé auparavant. C'est moi. Il dit, c'est moi. Vous savez pourquoi il dit cela, frère et sœur. Que Dieu accorde la grâce, que nous puissions aller étape par étape pour que vous comprendre. Regardez, dans le livre ici, au chapitre 43, je pense, des Aïe, 44. Pardon. Que vous allez lire ceci, le verset le forgeron fait une hache, il travaille avec les chapeaux, il la façonne par coup de marteau, il la forge d'un bras vigoureux. mais a-t-il faim, le voilà sans face. Ne bat il pas d'eau, le voilà épuisé. Charpentier étant le cordeau, fait tracer au crayon et façonne le bois avec un couteau. Il marque effectivement ses dimensions avec le compas. Il produit une figure d'homme, une belle forme humaine pour qu'elle habite dans une maison. Il se coupe de sel, il prend de rouvre effectivement, et des chêne, et il fait un choix parmi les arbres de la forêt. Il plante de pain et la pluie les fait quoi Ces arbres servent à l'homme pour brûler. suivez très bien, Il en prend et il se chauffe. Il libère aussi le feu pour cuire du pain. Et il en fait également un dieu qu'il adore. Il en fait une idole devant laquelle il se prosterne. Il brûle en fait la moitié de son bois. Avec cette moitié, il cuit de la viande. Il a fait un rôti et se rassasie. Il se chauffe aussi et dit, ah ah, je me chauffe et je vois la flamme. Et avec le reste de ce bois-là, il fait un dieu, son idole, et il se prosterne devant elle. Il adore, il invoque et s'écrit, sauve-moi car tu es mon Dieu, ils n'ont ni intelligence ni entendement car on leur a fermé les yeux pour qu'ils ne voient le point et un cœur pour qu'ils ne comprennent point. Il ne rentre pas en lui-même cette personne. Il est bien et il n'a ni l'intelligence ni le bon sens de dire Mais j'en ai brûlé une moitié au feu, j'ai cuit quand même du pain sur le charbon. J'ai rôti de la viande et je l'ai mangé. Et avec le reste, je ferai même une abomination. Je vais procéder devant un morceau de bois. Il se répète des de que son cœur est abisé, les gars. Il ne sauvera point son âme. Il n'ira point, n'est-ce pas, du mensonge que j'ai dans ma main. S'il vous plaît, frère, prêtez attention. Regardez. Vous pensez que Dieu ne, ne connaît pas le cœur des hommes Ne connaît même pas la première pensée de chaque être humain Il dit, mais l'homme, quand main, dit, mais réfléchis à tout petit peu le bois en question, qu on le coupe quand même. Une partie qui ne met même plus feu quand même. Mais as laissé bois, effectivement, que le sculpteur va sculpter un visage et là, et puis tu prends ces mêmes morceaux de bois. Et toi, tu as pris, tu as mis dans le feu. Tu sais d'où ça vient, c'est un arbre qui a été planté. Et puis quand on a taillé cet arbre, tu lui prends, tu les mets là. Voici mon Dieu, je vais t'adorer, mais là, effectivement, c'est toi qui sauve, sauve-moi. Il mais cet homme, il, il ne rentre pas vraiment en lui-même. Il ne réfléchit pas, il y a quand même, même une intelligence que Dieu a donnée quand même à l'homme. Comment est-ce possible qu'un homme qui est intelligent, faire un homme qui a été créé à l'image de Dieu, puisse se procéder devant un bois. Il y a quelque chose qui ne va pas, quelque chose. Il y a quelque chose que Dieu a donné à un homme ou à une femme, à un être humain que Dieu a créé. Satan peut toucher tout, effectivement, les domaines que vous pouvez. Il touchera. Mais un domaine, effectivement, que Dieu t'a donné, c'est le libre-arbitre. C'est-à-dire quoi D'accepter ou de refuser Ça, c'est pourquoi vous pouvez voir, frère, hein, que. La Bible dit effectivement pour moi que Satan il est rusé en fait. Et il vient d'une manière ou d'une autre effectivement pour arriver d'avoir à avoir pouvoir de séduire. C'est pour qu'il sait une chose qu'il ne peut pas arriver à pouvoir te prendre comme cela. Non, parce que tu as quelque chose qui empêche même les démons de pouvoir pénétrer. C'est ton oui et ton donc... non. Mmh. Vous vous souvenez dans le Saint Écritures, la Bible dit mais résister à Satan d'une foi ferme, et il faudra le moins de vous. Vous vous souvenez? C'est pas que Dieu a dit je résisterai en vous. Non, toi mon frère, toi ma soeur, tu résistes effectivement. Avec quoi? Non, je ne peux pas céder. C'est vrai non? Vous vous souvenez? Je crois que j'ai parlé ici à un endroit où j'avais parlé. Mais il y a une chose que vous devez comprendre. Et c'est surtout vous le soeurs. Vos vous vos ce que Dieu a fait de vous, en fait, vous avez un pouvoir, vous soeurs, vous avez un pouvoir, que Dieu vous a réellement accordé. Même si l'homme manifeste autant d'amour qu'il peut se tourner par terre vers vous-même, qui dans les journaux, c'est la mienne, c'est la mienne, je la possède. Si les sujets peuvent tourner, le même écrire, même séparer de ton nom, encore. Aussi longtemps que toi cher, tu n'as pas dit oui à cet homme-là, tout ce qu'il fait ne sert à rien. Ce qui ouvre la porte, c'est ton oui. Alors fais bien attention avec ton oui. Amen. Parce que ton oui-là est une autorité que Dieu t'a donnée. Aussi longtemps que tu n'as rien dit. Il peut monter, il peut tourner, il peut se laserer, il peut tout faire, comme peut me prier, c'est à moi, parce que personne ne doit dire, tu ne lui appartiens pas. Parce qu'avant qu'il puisse aller vers tes parents, il y a d'abord une porte, parce que les gens disent, oh, eh, il faut d'abord aller voir. Non, non, il ne faut d'abord aller voir lequel, Non, tu n'as rien à voir avec le père ou la mère de l'enfant. Est-ce que tu vas épouser le papa ou la maman Non. C'est elle que tu vas épouser. Je veux ou pas? Oui. Donc, elle, c'est elle qui a l'autorité de pouvoir dire oui, je veux ou pas. Ça, c'est dans notre Bible avec notre Dieu. Vous suivez cela? C'est important que vous compreniez ça. <coughs> Donc, Dieu a donné <coughs> ce pouvoir à une femme de pouvoir réellement dire oui ou non. Quand il était dit oui, c'est que la porte est ouverte. Quand il était dit non, c'est toujours fermé c'est fermé, il peut te faire ce que tu veux, rien ne passera. Dieu a donné le libre arbitre à chaque être humain. Et vous devez comprendre une chose, frère. Même quand vous avez cru au Seigneur, dit Seigneur, de tout mon cœur, de toute mon âme, je me donne à toi totalement pas moi. Il n'enlève pas ton libre arbitre. Ton libre arbitre restera toujours là. Dieu n'est pas un dictateur. Mm -hmm. C'est pourquoi la parole est prêchée jusqu'à ce jour. Tu as toujours le droit de dire « non » de dire mm « -hmm. mm -hmm. Donc, tout réellement c'est aujourd'hui. Soit tu l'acceptes, soit tu le refuses. La guérison, elle est là, n'est-ce pas mm -hmm. Et pour la voir, ce n'est pas que Dieu va te l'imposer. C'est toi qui dois dire, je le crois, il y moi tu tu l'acceptes. Et quand tu acceptes, vous savez, j'ai l'expérimenté, hein? quand tu acceptes réellement, du fais un fond étonnant, c'est vrai, frère, frère, la guérison, elle vient en Elle ne germe pas parce qu'il y a de certains doutes quelque part, des on mais la taille de ma maladie, est-ce que, est-ce que, est-ce que. Mais quand tu l'acceptes totalement dans ton âme, la guérison ne doit jamais. Amen. Elle doit réellement prendre place. Ainsi, elle est très bien frère et soeur. Et là, il nous fait savoir dit, mais quand même, l'homme peut quand même réfléchir. Il a quand même un raisonnement, un bois qu'il coupe. Et qu'il met en feu et puis il le prend. Frère, il faut que vous raisonniez, que vous compreniez ces choses. Nous y allons arriver. Il dit qu'il met en fait, qu'il qu taille comme du bois, il se met là devant, Il se prend il dit, mais mon Dieu, maintenant j'ai pris pour que tu me sauves, tu me délivres. Effectivement. Il dit, mais cet homme n'a pas la connaissance. Pour que tu arrives à ce point-là. Il faut que tu te défendes toi-même d'abord. Ça veut dire quoi? Le bois qui est devant toi, tu t'es soumis à ce bois-là. Tu as abandonné ton droit et tu l'as donné effectivement là-dessus. En fait, Satan s'est dédié sous différentes formes. Vous regardez bien comment les dieu décrit ces choses-là. Dans le verset suivant, il dit, verset 21, n'est-ce pas du mensonge que j'ai dans ma main, dit l'homme, verset 21, il dit, mais souviens-toi de ces choses, ô Jacob. Ô Israël, car tu es mon serviteur, j'étais formé, tu es mon serviteur, Israël, je ne t'oublierai pas. Il dit je fasserais je fasse cette sensations comme un nuage, un nuage et tes péchés comme une nuée reviens à moi car j'étais racheté. Cieux réjouissez-vous car l'Éternel a agi pour de la terre tantissez et de l'Église, l'église, montée avec la terre qui les joie. Vous aussi ferez, et avec tous vos arbres car l'Éternel a racheté Jacob il a manifesté sa gloire à Israël ainsi par l'Éternel ton rédempteur celui qui t'a formé dès ta naissance moi, l'Éternel, j'ai fait toutes choses. Seul, j'ai déployé les cieux. Seul, j'ai étendu la terre. J'ai les signes des prophètes de mensonge Et je proclame Et j'ai proclamé censé les dévins. Je veux que les sages, effectivement, ainsi, ainsi, ainsi, ainsi. Donc, il nous montre, effectivement, et là, au chapitre 35, effectivement, on dit, je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. Il montre à Israël ce que lui, la grâce que Israël a eu à pouvoir avoir aux yeux de ses dieux cest que tous ceux qui sont effectivement des nations là, qui sont complètement lui, Comment peux-tu, toi, un être humain qui fabrique effectivement même l'argile de tes propres humains, tu en fais avec tes, tes, tes autres tes mains en toi, ils l'ont fabriqué. Et tu te procèdes devant pour pouvoir l'adorer comme Dieu. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais là, il démontre effectivement, il dit, mais voilà la grâce que toi tu as Israël. Ce que tu as le Dieu vivant. Tu as le Dieu qui a crié le ciel, c'est la terre. Le Dieu qui a déployé toutes ces choses. Nous avons remarqué une chose, frères et sœurs. Comme nous l'avons lu dans le livre de Genèse, effectivement, là où nous a raconté, ici dans Esaïe, c'est Dieu qui parle lui-même. Il dit, mais c'est moi qui ai fait ceci, j'ai fait cela. Il va encore un peu plus loin. Regardez ici, frère. Il dit ceci au verset. Au verset, chapitre 40, 45, etc. le verset suivant, il dit, je vais à partir du verset 20, il dit, Assemblez-vous et venez et approchez ensemble, le des nations, qui n'ont pas ceux qui portent leur rigueur de bois, et qui invoquent un dieu incapable de sauver, déclarez-le et faites-le venir, qu'ils prennent conseil les uns des autres, qui a prédit ces choses de le commencement, et depuis longtemps les a n'est-ce pas moi l'éternel. Il n'y a point d'autre dieu que moi. Je suis le seul Dieu juste et qui sauve. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je le jure par moi-même. La vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Amen. Tout genou fléchira devant moi, toute langue jurera par moi. À l'éternel, seul, me dira-t-on, réside la justice et la force. Amen. Amen. Donc il dit lui-même qu'effectivement que la vérité sort de ma bouche. Amen. Alors, de tous les temps, effectivement, vous pouvez remarquer, frère ça. et que la Bible nous montre qu'effectivement que Dieu a toujours eu à pouvoir parler au travers des prophètes. Et c'est aussi à travers aussi le prophète Moïse que vous et moi, nous avons appris ce qui s'est passé pour la création. Donc, Dieu vient, se révèle ainsi au prophète et il dit Dieu ainsi par l'éternel. Il parle effectivement. Il voilà comment Dieu a fait les choses effectivement parce qu'il y a il écrit effectivement les choses et Moïse mettait par écrit ces choses-là parce que la Genèse, c'est Moïse qui l'a écrit. Et tout au long effectivement de la marche avec Dieu, avec le peuple effectivement, Dieu parlait à son peuple effectivement au travers des prophètes. Donc, Dieu, quand il a voulu s'exprimer, écoutez bien, vous le saviez, il utilisait des hommes. Et ces hommes mettaient la bouche de Dieu et ils disaient, ainsi, par l'éternel, voilà, il faut faire ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ainsi, ainsi les suites. Donc, Dieu a utilisé effectivement des vases au travers desquelles il devait s'exprimer. Et tant que je devais se passer, que Dieu devait monter à son place, il devait faire, effectivement, un prophète était suscité et un illogiste. Mais c'est Dieu lui-même, comme il avait besoin d'habiter effectivement dans les tabernacles habitation, lui avait lui-même des désirs que pas que le prophète parle à sa place, mais que c'est Dieu lui-même et les désirs maintenant Je vais moi-même parler maintenant et confirmer ce que moi j'ai dit au travail des prophètes. Parce que le prophète on dit ce qu'il a pensé, il a eu, il dit non, moi-même je veux venir. Parce qu'il a dit, la vérité sort de ma bouche. C'est pourquoi vous remarquez très bien que, les jours où le Seigneur Jésus était en train de les regarder, effectivement, il dit, mais c'est lui qui garde ma parole. Il ne verra point dans moi. Il ne mourra point. Dans Jean, chapitre 8. Jean, chapitre 8. verset 48. Les juifs lui répondirent, n'avons-nous pas raison de dire que tu es un samaritain, que tu es un démon Jésus répliqua, je, je n'ai point de démon, mais je n'en mon Père et vous m'outragez. Je ne cherche au point ma gloire, et il y en a un qui la cherche et qui juge, en vérité, en vérité, je vous l'ai dit, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Maintenant lui dire, effectivement, les vifs, nous connaissons que tu es un démon. Abraham est mort et les prophètes aussi. Comment est-ce que toi, tu peux nous dire en vérité que si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Es-tu plus grand que notre père, Abraham, effectivement, si quelqu'un m'a pas il es-tu es plus grand que notre père Abraham Et puis il dit, mais qui est mort Le prophète aussi sont morts. C'était des vases au travers desquels, effectivement, Dieu pouvait s'exprimer. Des hommes, effectivement, que Dieu suscitait, et au travers desquels, effectivement, l'esprit saisissait. Vous vous souvenez, non? Parce que quand l'esprit du Seigneur saisit l'homme, il dit, ainsi parle l'éternel, et l'homme prophétisait. C'est pour ça qu'on l'appelle un prophète, parce qu'il prophétisait. Et il parlait, effectivement, de la part du Seigneur, et l'esprit de Dieu saisissait cet homme et ce que ces hommes-là disent effectivement au temps de l'esprit, ces paroles étaient des paroles certaines et étaient aussi vraies. Parce que c'était la parole de Dieu qui était aussi prononcée par la bouche de ces hommes. La Bible le dit, c'est si Hébreu, au chapitre 11, ça nous rend bienvenue les hébreux. Regardez bien cela, je pense que c'est ça. Hébreu, au chapitre 1, je pense que c'est ça. Hébreu, au chapitre. Je dis, après avoir autrefois, Hébreu chapitre verset Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parler à nos pères par le prophète. Donc, le peuple d'Israël le sait, et nous aussi par l'Écriture, nous l'avons aussi vu effectivement que Dieu n'a fait que parler à son peuple par le prophète, et l'Écriture aussi les témoignent ici. Il dit. Dieu, effectivement, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Amen. Amen. Amen. Donc, dans les temps, effectivement, il parlait par les prophète, il dit à nos pères qui a fait par les prophètes. Mais, dans cette dispensation, maintenant, Dieu nous a parlé par le Fils. Alors, qui est réellement le Fils en question? Vous vous voyez, c'est ce que... De vois, c'est Thomas ou Philippe dans Jean 14 qui posait la question. « Viens, tu nous dis que tu sais où nous savons où tu vas, » Jean 14 verset 30. Que vende cœur de ce trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Cela n'était pas, tu vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que vous aurez préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas, comment pouvons-nous savoir le chemin Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Oh là là. Il dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Ah, le Seigneur lui-même, il a dit dans sa parole, la vérité sort de ma bouche. Donc il n'y a qu'en lui, c'est tout simplement la vérité. Et si lui dit, je suis la vérité, c'est qu'il est sorti de Dieu. Amen. Nous l'avons lu en Ésaïe 47. N'est-ce pas vrai Je suis la vérité. C'est qu'il est sorti de Dieu. N'est-ce pas vrai N'est-ce pas vrai Amen. Donc s'il si est sorti de Dieu, eh bien il est la parole de Dieu. N'est-ce pas Alors Jean au chapitre 1, il nous dit, au commencement il était la parole.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 Alors il dit ici, il dit, mais il dit, moi ici, moi ici, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, je suis la parole de Dieu. C'est vrai, non? Parce que dans le même genre, je pense effectivement, mais qui tourne le verset 14, et la parole a été faite chère, et la vérité est parmi nous, qui a des grâces et des grâce de vérité, Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils Unique venu du Père. N'est-ce pas vrai? C'est la vérité. Ça. Donc, nous réalisons qu'effectivement, et là maintenant il continue effectivement verset 5, il dit Thomas lui dit, Jean 5, bon, Jean 14 verset 5. Thomas lui dit Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin Aha. Jésus lui dit Mais je suis le chemin, la vérité la vie. Nul, nul ne vient au Père que par moi. Il dit Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et de maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, mais Seigneur, Seigneur, nous savons que tu es le Fils. Tu as dit que tu es le Fils de Dieu. Donc Dieu est dans le ciel et toi, tu es le Fils sur la terre. Et comme aussi nous savons que tu es, tu, es le, tu es le Messie, donc tu es Dieu. Tu as dit que tu es la deuxième personne de la Trinité. Il dit, mais tu, tu veux quand même nous dire, mais tu lui dis que celui qui t'a vu a vu le Père. Alors il dit, mais écoutez, bien, il dit, mais, il dit, mais il dit, il dit, mais Seigneur, écoutez bien, il dit, mais montre-nous le Père et cela nous suffit parce qu'il y a quand même deux ou trois personnes comme on le sait, hein, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, c'est comme ça qu'on nous a dit il dit, mais maintenant, montre-nous le Père et cela nous suffit parce que tu me dis maintenant que oui, mais celui qui t'a vu, a vu le Père quand je te regarde, je te vois, toi, Jésus le Fils de Dieu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 Non, il dit le Philippe, il y a si longtemps que je suis avec vous. Prêtez attention, vous direz, frère, nous connaissons ces choses-là. C'est nécessaire de prêter attention. Il y a si longtemps, Philippe, vous regardez très bien frère, la question qu'il pose. Il dit, mais Philippe, c'est quand même quelqu'un qui marchait avec lui. Vous vous souvenez, non Très, s'il vous plaît, frère. Dans Jean, chapitre 1, verset 45, qui est-ce qui a parlé à l'intérieur Qu'est-ce qu'il a parlé maintenant Qu'est-ce qu'il lui a dit Et Nous ici, nous avons trouvé des qui Moïse a parlé. Là, vous devez faire attention aux déclarations que vous faites. Oh, je crois, Frère, c'est pas nécessaire, mais Nous croyons. Qu'est-ce que tu crois, Frère La connaissance que tu as frère. tu l'as reçu, que quelqu'un te l'a rapporté, est-ce que tu es sûr de la chose Parce qu'ici, il faut entrer dans les choses très sûres. Donc toi maintenant, tu dis non, ta passe qu'on me l'a raconté, vous souvenez encore de la femme au prix, n'est-ce pas? Mm -hmm. Car que Dieu te bénisse, ma vie. C'est qu'il dit que cette femme a entendu, effectivement, et puis après, mais il dit, mais nous savons que si le Messie venait, il y île, il lui a tout sorti. il dit, mais je le suis moi qui te parle. Ah, ta femme a pardonné sa cruche, elle a couru, il dit, mais venez voir celui qui m'a parlé. Vous avez-vous vous souvenez non? Les hommes ont eu à pouvoir voir effectivement la femme changer. dire oh là là, allons-nous voir là-bas. Quand ils sont venus, effectivement, mon frère, la femme leur a posé des effectivement, que, mais n'est-ce pas lui, les messieurs, effectivement, venez, parce qu'il m'a dit tout chose. Leurs cœurs ont été touchés, ils sont venus. Et quand ils sont venus le trouver, ils ont entendu leurs propres oreilles. Ils ont dit, ce n'est pas à cause de toi que nous avons cru, mais nous l'avons nous-mêmes entendu. S'il vous plaît. Amen. Vous avez été sûr et certain de ce que vous avez fait. Amen. Arrivez-vous que ce que vous avez entendu demain en vous. Amen. Vous l'avez entendu de qui Amen. Oh frère, nous connaissons, frère, nous savons qui va aller. Mais vous l'avez entendu de qui C'est absolument nécessaire, mon frère ma soeur. Il faut un nettoyage. Parce que Dieu va avoir une relation personnelle avec toi. Il veut que tu sois sûr et certain que c'est bien lui qui veut pas. Oh oui, frère, quand on a dit, tu le dit, mais est-ce que tu dis toi-même mm. ou d'autres mm. que tu dit Et si je suis moi, c'est ce là qui t'a raconté. Et puis quand il a raconté à parler avec lui, il dit, tu es donc roi. Mm. Il dit, si mon royaume était d'ici. Là, ça avait fait trembler, hein. parce que lui-même, il disait, mais, mais tu es donc roi. Ça a changé, vrai. Ça a changé. Philippe a fait une déclaration, certaine, c'est vrai. Elle-même s'est élevée. et élevé, dit, je le vois, ça. Frère et soeur, il y a un stade, un stade, effectivement, dans lequel Dieu veut te faire passer. Où il y a quelque chose, effectivement, qui devient une telle réalité présente en toi. Parce que pour que Dieu puisse maintenant prendre possession d'un homme, il faut que l'homme soit vraiment convaincu à 100% et sûr. Amen. Dieu ne travaille pas avec le peut-être, le soi-disant avec les hommes. Je ne sais pas si, je ne sais pas encore probablement, est-ce que, est que, est que Dieu peut avoir des hommes et des femmes au caractère C'est pourquoi il a regardé et dit, mais Pierre, quand tu seras convaincu, alléluia. Avant ça, que Dieu te fasse confiance. Il faut qu'il voie ce que tu fais. Vous vous souvenez encore, n'oubliez jamais ce que vous entendez. Quand Dieu regarde Abraham, effectivement, vous vous souvenez Il a dit, mais toutes les fait de Dieu. Soyez bénis en Il fallait que Dieu vraiment éprouve cet homme pour voir si c'était un homme dans lequel il avait passé confiance. Il dit, mais toi, ton fils, là, vous vous souvenez encore, non Amen, elle est là, effectivement, pour me l'offrir. Il pouvait discuter, non Non. Oh. Non, non. Il n'y avait personne à côté de lui, ni pas son serviteur, ni mais tous les gens qui peuvent être distraire, restez là-bas. Ici, c'est une affaire entre moi et Dieu. C'est vrai, non? Amen. Vous, mes serviteurs, restez ici. Je veux dire, aidez-moi à monter là-bas parce qu'ensemble, ça va m'aider dans l'atmosphère. Il va commencer, est-ce que tu crois? C'est ça avec les frères Frère, le salut est individuel. Parce qu'il y est-ce que tu vois comment elle a fait? Toujours, quand quelqu'un vient avec la langue du serpent, c'est pour envoyer quoi son vénère? Ça va te décourager parce que la langue là, frère c'est un poisson. Que Dieu a encore la grâce de nettoyer la langue. Pour que ceux qui sortent soient simplement purs et disciples. Tu vois, même si tu vois, et là je dis que tu vois, je ne vois rien, à moi. Amen. Parce que je n'ai pas péché. Aussi longtemps que Dieu ne m'a pas dit. J'attends m'a dit, si Dieu a dit que c'est péché, mais c'est péché. Okay. C'est vrai, non Il mm -hmm. dit, vous restez ici. Moi je suis. Et il m'entend, seul devant et Dieu. Et Dieu l'observe. Vous voyez, frère et nous allons revenir avec ici. Vous voyez, frères et sœurs, le regard des dieux et des anges était là braqué sur Abraham. Il montait, Dieu n'était pas loin, il observait. Qu'est-ce que mon serviteur Abraham a fait D'un bouton, la Bible nous dit que. Abraham, quand Dieu lui a monté les étoiles, il a cru. Il dit, mais c'est vrai Tu peux dire, ah c'est terminé Voilà la langue que j'ai trouvée. Votre attention, frères et sœurs, Ce n'est pas le début qui compte, Marche, la progression, jusqu'à ce que le vent se rentre. Ah oui. mmh. Et là, il regarde Abraham. Et pendant qu'Abraham montait, son fils lui dit, j'aime beaucoup ce temps, frère, ça, fait ça doit nous instruire. Et il dit, mais père, il dit, il répond avec autant d'amour, dit, mais voici donc mon fils. Je suis là. Qu'est-ce qu'il y a, mon enfant? Il dit, mais papa, chaque fois que nous venons de nous pour pouvoir aller adorer notre Dieu-là, c'est Dieu dont tu m'as tellement rendu témoignage. C'est Dieu par lequel je suis venu au monde aujourd'hui parce que, et comme tu étais avancé en âge, maman aussi, vieille aussi, mais l'opposé, il n'y avait rien du tout qui pouvait, et puis stérile en plus, et tu m'as parlé de ce Dieu que tu aimes tant. J'ai vu ta foi, j'ai vu ton amour, même dans le service, comment tu te donnes pour ce Dieu-là. Tu m'as toujours inscrit, papa. Et chaque fois qu'on va pour adorer ces dieux, pas papa l'invite. Il doit aller avec lui apporter le Quand on on a toujours. D'ailleurs, pour le holocauste. Alléluia. Et il y paie. Et voici mon fils. Et voici l'homme écouteur. Voici les bois. Et voici le feu. Tu n'as rien oublié, papa. Père et sœur, il faut vraiment aimer Dieu. Alléluia. Alléluia pensez pas que ce sera des déchets que Dieu va prendre au ciel non, non Dieu va épurer Amen. il est possible, sans tâche, ni, ri, ni rien tu dors mon frère, mais réveille-toi tu penses que c'est un jeune, je viens ici et puis je parle, je suis croyant non, non, non, non, non, ça ne suffit pas il s'agit de travail de ton âme à toi il faut qu'il y ait un contact, un changement où l'âme s'attache à son créateur même un cœur nouveau, un esprit nouveau le créateur de sang et de se au où est donc cet anneau pour le sacrifice et le seigneur les anges, observez. on n'avait pas encore résisté jusqu'au sang Prêtez attention en fait jusqu'au sang on n'avait pas encore résisté en fait vous avez, frères et sœurs, nos frères et soeurs qui nous ont précédés à cause de cet évangile-ci, ils ont été, vous l'avez encore vu. Vous êtes bien, hein? vous foutez avec beaucoup de bouteilles dans la bouche, de poisson, vous mangez bien, ça n'a rien. Il vous manque rien, vous avez tout. Hein? Oui? Vous ne rien chez moi, mais Vous ne vous manquez rien, vous avez tout. Le pain, le cœur, vous, vous n'avez qu'à sauter, ici, vous avez tout. N'est-ce pas vrai Amen. Mais Oui. Mais eux, J'étais enfermé. On les fait sortir. On les sciait avec des sciences. on frère, les enfants là-bas, on coupait les bébés. Si tu ne réunis pas, c'est Dieu, on coupe la tête de ton bébé. Que vas-tu faire, toi Ah mais je ne savais pas, ah, j'étais là-bas, et je croyais que tu allais. Moi qui pensais, moi qui pensais. Sans une direction. Oui. C'est vrai, non Amen. Dieu aime cela pour trier Je suis le fait. Nous l'avons entendu, c'est avec vous, non Ces hommes et ces femmes-là, vous savez, frères et sœurs, ils avaient des saintes écritures, la Bible disait, ils avaient dit, quand on a tellement mis le fourneau, effectivement, là et le fourneau dit, cette fois, cette fois, fort, effectivement, c'est ce fait. Oh, frère. Ils ont lu effectivement que Chagara qui avait été retourné, quand on les a dans temps-là, dans le four, effectivement, le fourneau, effectivement, il était sur cette fois plus fort. Oh! Ils sont entrés à cause de l'évangile, leurs vêtements. Alléluia. Ah, oui. Amen. Les et ils ont été affamés pendant des jours et des jours. On a introduit dans Amen. Amen. Amen. Alléluia. Oui. À cause de la foi. Amen. Amen. La consécration Amen. à ces dieux. Mon frère et ma soeur, il y a une chose qui est absolument importante. Que chacun de nous puisse arriver à pouvoir réaliser, effectivement, et comprendre en réalité que ce que Dieu cherche ce quoi en fait. Mmh. Quel est l'objectif de Dieu mmh. pour le pour notre conseiller. Pourquoi la parole nous est prêchée Pourquoi mmh. Si j'étais complet en toi-même, je suis arrivé, je vous en prie, frère, peu importe si tu as 1840, que le message, ça ne me veut rien, rien, rien dire. Les prostituées faites. Vous défendez Vous Mais mon frère Christian, je savez pas, il est venu me chercher. Moi, j'ai assis son nom dans la voiture. Il me dit, mes frère, en tout cas, en tout cas, en tout cas, maintenant, je me rends compte, je réalise effectivement que quand Dieu dit une chose que... Oh là là là là là là là là là là là là là là avant de se baptême, il demande pardon à tous ses enfants. Quand on a dit, ça veut dire une chose pareille, exemple, je n'ai pas encore vu. Tout qui étions là, je ne pense pas avoir fait telle chose. Mais mon père à moi, il m'invite moi dit. J'avais la commune, il est pour me, me, me demander pardon à moi, son fils. Mm. Et vous entendez, vous jouez avec l'évangile. Ils entendent, ça travaille. Ça pousse, c'est ça y est. Il dit, les prostituées ne seront pas surprises, mais vous. Vous, on va d'ailleurs, qu'est-ce qu'ils vont encore tenir longtemps J'ai pas envie que vous faire ceci. Les casseroles là, ça brûlera. Les vêtements que vous voulez vous dîner comme ça, ça brûlera. Les briques dont vous êtes là, chez moi, chez moi, ça tombera. Rien ne restera. Je me jogue, comme ça. Oui, je suis venu nu, moi. Je reste là. C'est comme ça que toi et moi, nous sommes venus au monde. Amen. Ça, nous l'avons trouvé. Amen. Malgré ton nom, malgré ta... Je ne sais pas moi, c'est ton embellissement. Dans le cercle Amen. Comme tu es venu. Amen. Tout en ton monde, on a fait même la tête à nos mais... larmes enrobé des orfètes, il dit c'est bon, on a même fait des chambres en dessous, mais donnez il dit, il est venu, mais attends, pas de problème, toi on tente. Quand on a l'entend, quand ta monsieur effectivement, ils sont venus, ils ont ouvert, ils ont pris leur à côté, effectivement, ils sont partis. Même si on l'a trouvé, mais à quoi ça a servi Il est déjà pourri momifié, il est déjà de l'autre côté. Ça ne sert à mm. rien. Donc toutes ces choses-là, voyez-vous, c'est pas le matériel. Il y a quelque chose que vous ne voyez pas. Ce que vous voyez, c'est l'extérieur, mais c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Dieu est vraiment parfait. S'il vous plaît, Dieu est parfait. Mais ça, tu as été tiré de la poussière. Ah, Il faut un changement. C'est vrai, non? Donc, tu as été tiré de la poussière. Tu retournes à la poussière. Il y a l'image de Dieu. Mm -hmm. N'oubliez jamais ça. Oh, je ne sais pas, pas, je suis fatigué. Je ne peux pas. La vie dit fait tous vos efforts. Il fait tous vos efforts. Il fait tous vos efforts. Pour jouer là. Il faut, hein? Il faut un